Monsieur le Président, chers collègues, il y a près de deux ans, le 13 septembre 2016, était signé le protocole de financement pour l'électrification de la ligne 4, qui, faut-il le rappeler, est attendue depuis au moins quatre décennies. Nous apprenons depuis peu que l'État se dédie, n'ayant pas 40 millions d'euros à mettre sur la table. Rappelons que la région Grand-Est a repris cette ligne TET le 1er janvier 2018, en contrepartie, entre autres, de l'assurance donnée par l'État de l'électrification qui devait donner plus d'attractivité pour les territoires des régions Île-de-France et Grand Est et contribuer à l'amélioration du cadre de vie des populations. Ce projet éco-durable aurait apporté une diminution de la pollution de l'air et une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre. À l'heure où le gouvernement de M. Macron, tout en opération de communication, se congratule pour la tenue de ses engagements de campagne, dans ce cas précis, il faut bien admettre que la signature et les promesses de l'État ne valent rien. Le rapport Duron, remis à la ministre des Transports début février 2018, semble motiver les hésitations de l'État en suggérant l'abandon du projet d'électrification jusqu'à 3 ou en reportant l'échéance à l'horizon 2037, ce qui nous promet un vrai retour en arrière. Il est inquiétant de voir que le soi-disant nouveau monde promis au plus haut sommet de l'État passe par une limitation de l'électrification des lignes SNCF, dont la ligne 4. Notre groupe soutiendra et accompagnera la position des exécutifs régionaux dans ses actions visant à obtenir de l'État qu'il respecte ses engagements quant à l'électrification tant attendue de cette ligne. Je vous remercie.